Eh bien, tout a encore changé, tout a encore euh, été développé et évolué. Je suis très content aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les avancées euh, du parc. Euh, donc voilà, voilà, voilà où nous sommes. Alors attendez, je vous remontre hein. l'entrée du parc juste ici. Attendez, je vais mettre en pause parce que là, le parc devient tellement gigantesque que ça commence à bien ramer comme il faut. Mais donc voilà, l'entrée du parc ici, il n'y a rien qui a bougé. Euh... Oh si, ça c'est nouveau tout ça. Tout ça c'est nouveau, je vous montre après. Euh, mais juste pour vous montrer là où on a commencé... Euh, donc juste ici j'ai ajouté euh, une attraction euh... Alors j'ai installé des nouveaux DLC euh, sur Eneba évidemment comme d'habitude Et donc j'ai ajouté cette attraction qui s'appelle le Armada euh, Une attraction aquatique que j'ai trouvé ça assez sympa euh, C'est pas totalement fini Mais du coup niveau univers Ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo C'est que cette cascade d'eau me fait penser à Far Cry à l'univers Far Cry, Far Cry 6, Far Cry 4 etc Il s'avère que cet éléphant c'est également l'atmosphère de Far Cry 4 Pour ceux qui connaissent euh, cette voiture là c'est l'ambiance Far Cry 6 donc, en fait, tout est cohérent et, euh, et je suis très content. Euh, donc, du coup, c'est un peu ambiance Far Cry. Là, j'ai mis du Fren. Euh, ici, bon, j'ai mis... Voilà, c'est une grande place. Donc, j'ai un petit peu décoré. Vous voyez que là, ça manque encore de, de choses. Euh, Là-bas, il y a la zone future. Là, j'ai ajouté un petit carrousel qui fonctionne assez bien. Voilà, au niveau, au niveau argent. Là, c'est une petite cabine téléphonique. Euh, et cette attraction fonctionne à merveille, d'ailleurs. Hein. On est sur du 2000$, euh, hein, du 2000 depuis l'ouverture. On est plutôt pas mal. Je vous montre un petit peu. La file d'attente qui est pas très, euh, très décorée, mais par contre, vous voyez, on a l'accès, euh, on, on voit... Pareil, le singe, c'est très Far Cry, euh, parce que c'est quoi le pays, d'ailleurs, du coup, ce, ce genre de, de pays euh, Avec tout ça, là Je vais dire une bêtise, je sais plus c'est quel pays quel quelle euh, quelle tradition Je sais plus c'est quoi euh, Je suis désolé je suis, je suis vraiment nul Parce que c'est un classique euh, Là j'ai fait une petite passerelle Regardez Donc là t'as la zone de, de pirates. Là j'ai fait une petite passerelle Pour voir les bateaux arriver Tout simplement Et oui d'ailleurs J'ai fait un grand lac euh, Qui est un petit peu vierge Un petit peu vide Mais j'ai fait un grand lac Et alors juste c'est rigolo Parce que souvenez-vous Qu'à l'époque Ici il y avait les bûches voilà, c'est et, et tout a changé entre temps c'est génial Mais c'est vrai qu'ici il y avait le la première édition des bûches euh, D'ailleurs j'ai aussi fait une petite passerelle ici hein. euh, Donc voilà c'est assez, assez sympa Et donc la passerelle tu peux aller voir euh, l'eau qui coule là Et puis tu peux voir les, les bateaux On fera... Euh, je remets le, le jeu en route Je vous montre un petit peu on, Je sais pas si on fait un on-ride Je sais pas si ça vous intéresse de faire un on-ride Mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Voilà Tac ici il y a une petite pause et voilà là il y a un petit dragon euh, petit, un, petit intérieur avec deux remontées donc Et là pareil Hop et on passe dans l'eau Ici je sais pas si je vais faire un raft euh, Je me pose la question J'aimerais bien mettre sur une, une autre attraction maritime Mais je sais pas je suis pas convaincu de, de ce dont j'ai envie de faire Voilà le bateau qui arrive je vous montre juste Donc là il se met en pause Et au bout de deux secondes il relâche Et c'est parti quoi très lent <rire> ah c'est une petite attraction c'est pas sensationnel hein. bien au contraire mais les gens kiffent je suis content euh, des statistiques je vous le dis je suis content des statistiques ça me fait trop plaisir euh, donc voilà euh, ici dans la zone pirate du coup bah, j'ai rouvert les, les magasins de boutiques ici euh, de nourriture aussi vu que ben maintenant bah, tu vois le monsieur il mange monsieur il mange un hamburger monsieur ou madame je ne sais pas trop de bon, toute façon on est en 2022 donc ça pose plus problème euh... <rire> Mais <rire> c'est vrai, c'est vrai que c'est pas vrai ce que je dis euh, Bref, donc là j'ai ouais, tout rouvert Vu que du coup là il y a une sortie, euh, la sortie d'attraction Donc tout le monde est obligé de passer par là Donc du coup les gens sont un petit peu obligés de consommer Voilà, on pousse à la consommation par ici J'ai ajouté une petite attraction là Et en fait je suis déçu parce que regardez Elle fonctionne, alors bon, 13$ dollars de bénéfice Je vous assure que tout à l'heure C'était un petit peu plus élevé, c'était un chiffre euh, Un nombre à trois chiffres euh, Ce qui est pas énorme, mais par rapport au bateau pirate Le bateau pirate c'est quelque chose quand même d'assez sympa euh, les gens ne kiffent pas. Les gens préfèrent largement faire ce truc de bébé que le bateau pirate. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, ici j'ai rien retouché donc euh, là il faudra que j'ajoute des, euh, des décos pour cette grande, euh, grande place. La zone future, j'ai enlevé euh, la grande attraction qui était là. Je suis un peu déçu, je l'ai fait à contre cœur La grande attraction rouge, vous savez, qui fait du balancement là. J'ai dû l'enlever parce que les gens ça les intéresse pas du tout. Ce qui m'a permis d'allonger la file d'attente d'Objectif Mars. Parce que ça fonctionne très bien. Alors, normalement, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. Vous savez pourquoi J'étais à plus de 2000 3000 dollars de chiffre d'affaires. D'accord J'ai tout foutu en l'air parce que j'ai dû tout casser pour refaire la file d'attente. Et bon, je pense que ça va revenir. vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que vous voyiez ça. Niveau chiffre d'affaires, voilà. Je vous le dis. Objectif Mars, cette mission-là. Euh, cette mission-là. Cette euh, attraction-là, les gens... Euh, c'est la meilleure de toutes Et c'est pour ça que j'ai rallongé la file d'attente J'en ai profité pour en faire un, un grand truc euh, Bon cette attraction là elle fonctionne Mais frère pourquoi je suis dans le rouge A chaque fois que je démarre les vidéos je suis dans le rouge Alors que tout est dans le vert Voilà ça c'est dans le vert Ça c'est dans le rouge frérot Il a plus personne Non mais c'est un truc de ma Je vous jure qu'avant la vidéo tout était dans le vert Ah voilà lui là C'était à peu près comme ça les autres je, je ne comprends pas Et puis cette grande attraction aussi. Voilà. Par contre la tower elle est dans le rouge aussi voilà ça je le sais donc j'hésite à l'enlever ou pas euh, J'ai déjà fait des magouilles pour augmenter ou diminuer le prix etc Mais rien, rien à y faire les gens s'en foutent complet hein. Vous avez vu Il euh, a rien Après il y a, y a pas de déco là pour le coup Donc je sais pas si j'enlèverai ça Bon c'est pas tout donc cette attraction là j'en suis très content Voilà on est très très bien au niveau bénéfice Je sais pas comment je vais l'appeler Mais attendez je suis débile Je vais l'appeler totalement Far Cry je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite, vu que c'est euh, exactement ce que je suis en train de faire. Euh, là, un petit carrousel bien sympathique, les gens aiment bien. Euh, J'ai ajouté des petits arbres pour être à l'ombre. Euh, voilà, euh, papa, maman, qui peuvent voir les enfants faire le petit tour de carrousel, c'est plutôt sympa avec le petit pont. Ici, rien à bouger donc. Hein, la petite place, euh, le, le, la petite avenue euh, principale. Euh, je vous montre sur le côté droit ici avec Grand Utopia. J'ai augmenté la file d'attente. J'ai augmenté la file d'attente parce que figurez-vous Figurez-vous que les gens l'aiment beaucoup. Euh, J'étais à plus que ça, hein, tout à l'heure. J'étais à plus que ça. Mais il n'empêche que euh, l'attraction fonctionne très très bien. J'ai un peu plus ajouté des détails. J'ai ajouté plus de neige, j'ai ajouté plus d'arbres. J'ai ajouté un petit pingouin. J'ai ajouté un petit pingouin. Voilà, c'est toujours sympa. Euh, voilà, j'ai ajouté quelques détails. Là, j'ai ajouté un petit hélicoptère. Voilà. Rien de, bien, euh, rien de bien incroyable. Et puis là, un policier. C'est tout ce que j'ai fait. Euh, mais il n'y a absolument personne là dans les trains. Pourquoi, quand je suis en vidéo, il n'y a rien qui fonctionne alors que tout fonctionne, normalement Mais les gars, il n'y a que en vidéo que ça ne fonctionne pas Non, je pense que, je pense que quand j'ai OBS d'ouvert, le jeu ne... Non, je rigole, mais c'est pas possible. Autrement, je vous jure que tout fonctionne à merveille, habituellement. <rire> c'est un truc de taré. Là, j'ai mis des collines pour délimiter avec euh, la zone futuriste. Et là, j'ai essayé une, euh, de faire euh, les, des... un second taco, mais en version voiture. Bon ça fonctionne pas hein, Ça fonctionne pas les gens s'en foutent total euh, Et je peux comprendre parfaitement L'attraction est ouverte Je peux comprendre parfaitement mais je suis un peu déçu parce que le parcours je l'aimais bien J'ai fait un joli petit parcours sympa Encore pas décoré mais voilà Et je me suis dit tu vois ça, ici ça fait le quartier un peu enfantin Mais bon visiblement ils en ont rien à foutre de cette attraction hein, Moi j'ai envie de dire hein, à un moment donné euh, c'est pas rentable ce que je fais Niveau argent mais c'est pas grave ça dégage hein. euh, Du coup je pense ici peut-être euh, mettre un karting Ou un truc comme ça Mais ici j'aimerais vraiment faire un, un peu enfantin tu vois Ici, il faudra que ce soit le, le petit côté enfantin. Là-bas, c'est le côté sensation forte futuriste. Et puis là, c'est le côté, euh, le côté euh, principal. Et messieurs, dames, attention, ici, le côté Mad West. il y a eu pas mal de changements. Et oui Alors, déjà, j'ai ajouté une nouvelle attraction ici. Une attraction qui est dans le rouge Mais ça n'a aucun sens Les gars, c'était dans le vert Mais j'en peux plus. Attendez, rassurez-moi que les bûches fonctionnent encore. Ah, voilà 2395, ça c'est bon. Mais par contre, cette attraction-là fonctionnait aussi. Hop de gaps. Donc euh, les mines. Les mines. Et je suis content des, des décors, de, de, des détails que j'ai fournis. Donc déjà, j'ai mis les, les barrières de western. Parce que bah euh, on est en mode euh, Mad West. Hein, tu vois ce que je veux dire En mode western. Mais surtout, j'ai ajouté.. Hop la petite sauvegarde, j'ai ajouté euh, les grilles, les grillages bah pour la sécurité tout simplement parce que là frérot si tu tombes là-dedans euh, je suis pas sûr que tu en ressortes indemne, hein. j'en suis pas persuadé. Euh, à noter que du coup j'en ai profité donc j'ai augmenté, j'ai fait une colline pour cette attraction ce qui m'a permis donc pour euh, les bûches et puis d'ailleurs pour la file d'attente c'est plus agréable hein, c'est sympa le petit décor mais surtout les bûches de pouvoir passer à l'intérieur de cette grande colline plutôt que, tu sais au début c'était juste un caca de cailloux souvenez-vous. C'était juste un caca de cailloux. Euh, et donc là, voilà, c'est vraiment toute une, toute une colline que, que j'ai faite. Et quand tu passes dans les bûches, c'est assez sympa. Vous m'aviez dit en commentaire hein, qu'en général, les bûches, elles ont deux ou trois remontées. Je suis bien d'accord. Bon, à un moment donné, si je mets trois remontées, on me dira qu'il ne faut pas en mettre trois. Si j'en mets qu'une, on me dira qu'il faut que j'en mette trois. C'est pas grave, c'est pas un souci. Moi, je sais que généralement, les bûches que j'ai faites, il n'y avait qu'une seule remontée. Dans des grands parcs, il y a plusieurs remontées. Mais dans les petits parcs, il n'y en a qu'une ou deux, je suis bien d'accord, voilà, moi j'en ai mis une, c'est très bien comme ça, et d'ailleurs, merci pour, pour tous vos retours et tous vos conseils. Euh, en tout cas, voilà, donc là, euh, pareil, donc les grillages ici, donc là, c'est la nouvelle attraction, les mines, voilà, les mines que j'ai faites avec une petite file d'attente pas trop longue, euh, et puis là, pareil, des grillages euh, pour, euh, pour, euh, pour sécuriser. On va faire un petit tour des mines, parce que j'en suis très content, enfin, j'en suis très content, euh, ça fait un petit moment que je l'ai faite, donc là, je vais avoir le recul, on va voir, euh, on va faire un petit on-ride, vous m'en direz des nouvelles mais il n'y a pas trop de détails Mais je suis quand même Voilà c'est toujours sympa Allez c'est parti C'est parti mon Kiki Donc là la descente On passe en dessous Ouais On passe en dessous euh, De, de l'allée des gens Oh il est content Timothée Il a l'air content Voilà Donc là on monte On a les bûches sur le côté gauche À droite on a le Le, le green L 360 power Attention je commence à être un expert Là on voit les bûches qui passent et c'est parti, en théorie c'est assez fluide. Let's go Et voilà, et souvenez-vous que là, le, le petit trou qu'on vient de passer, à la base, on passait par là avec les bûches à l'époque. J'aime trop, voilà, c'est rigolo. Hein. Ouais Donc là ça manque de décor, clairement. Mais c'est comme ça, voilà, pour le moment c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, ouais Je crois qu'il passe du bon temps Hop une euh, deuxième remontée Deuxième petite remontée Avant le, le, le, le, le, le, le, la nouvelle descente A gauche on a le restaurant On a un petit cours d'eau qui passe hein, C'est nouveau également On va en reparler de l'avenir du parc hein, Je sais pas trop comment on va faire euh, Et puis c'est parti voilà Grande descente on va traverser tout le quartier Far West En souterrain Donc là il faudrait que j'ajoute plus de décors Mais là j'aimerais faire des mines bah, Le principe des mines en fait hein, simplement voilà Ah bah on a essayé hein. On a essayé et hop Ouais c'est pas m Alors vous m'en dites ce que vous en pensez Niveau sensation c'est peut-être pas fou Alors ça va relativement vite quand même euh, la première descente La toute première c'est vraiment sympa euh, Mais niveau fluidité, niveau parcours je crois qu'on est pas mal euh, Là les coaster fans, j'attends de vos nouvelles euh, Avec bienveillance bien évidemment Sinon je vous kick euh, dans les fesses mais en tout cas voilà comment ça Je pense que c'est pas mal c'est original Venez pas me dire que ça n'existe pas dans un autre parc d'attractions. J'en ai rien à foutre c'est pas ça le problème Moi je suis pas là pour reproduire euh, un parc Mais en tout cas euh, niveau réalisme Voilà vous m'en direz des nouvelles Moi j'aime bien et puis là tu passes par la sortie Juste ici voilà j'aime bien le petit bâtiment Que j'ai fait je trouve que je l'ai quand même bien fait le bâtiment Enfin ça manque toujours de détails Et voilà il y a des bon c'est discutable C'est discutable Mais euh, bon c'est déjà ça c'est déjà ça, bon sinon là j'ai rien changé euh, Et donc voilà, vu du haut euh, Vu du haut un petit peu à quoi ça, ça ressemble tout ce, tout ce bordel Et donc on se retrouve, ah j'aurais pu faire ça, ça va plus vite Et on se retrouve finalement avec euh, Avec euh, Plusieurs thématiques, on va dire que Là-haut, donc là c'est la zone pirate Qui pourrait très bien s'étendre hein, du coup Mais donc là c'est la zone pirate euh, Qui pourrait même s'étendre jusque là, je sais pas Là c'est la zone future, sensation hein. Là j'aimerais que ce soit un peu une zone enfant et donc là une zone far west C'est plutôt cohérent Et sachant qu'on a une, une phase de transition ici Bah en vrai là c'est le centre du parc Faudrait que j'arrive à l'agrandir Faudrait que j'agrandisse tout ça Ce serait vraiment le centre du parc Avec euh, tout qui se mélange euh, un peu vintage Finalement c'est ça Donc là Far Cry euh, Bah ici c'est un peu vintage De hein. toute façon on a un carousel On a ici le, le truc à l'ancienne là Comment ça s'appelle bah quatuor vintage alors c'est vintage c'est ça en fait le parc le centre du parc c'est un peu vintage alors voilà la question dont je me pose finalement c'est voilà euh... bon, on verra pour mettre des trucs maritimes je sais pas trop en fait je veux pas trop en faire sachant que il faudrait rajouter des détails déjà sur ce qu'il y a et je pense que ça sert à rien de faire un trop gros truc A la base ce parc c'est juste pour essayer et quand je vois tout ce qui est dans le rouge oh, bah ça me fait mal au cœur. en fait ça j'enlève hein. Désolé, j'enlève cette... Ça sert à rien. Donc, en fait, je pense que le mieux, c'est qu'il n'y ait pas non plus un milliard d'attractions, mais que ce soit joli et cohérent. Et, euh... et donc, euh... vous voyez... Bon, vous m'en direz des nouvelles. Mais j'aime bien, là, comment ça... comment ça rend, comment ça a bien évolué. Euh, aussi j'ai une question Alors j'ai posé la question sur Twitter Entre temps j'aurais peut-être la réponse Mais je ne pense pas N'hésitez pas à me follow sur Twitter d'ailleurs euh, Même si sur Twitter je mets des conneries en général Mais j'ai une vraie question Depuis quand on peut espionner ses amis sur Steam euh, Parce que j'ai Aurélien euh, Fidèle modérateur de la chaîne Gros big up Aurélien qui s'est mis à Planet Coaster euh, à cause de moi Ou grâce à moi Et euh, je me suis rendu compte que je pouvais voir ce qu'il voyait euh, sur Steam, j'ai fait clic droit, regarder sa partie, et sans son consentement, hein, c'est du viol totalement, euh, Et ben, j'ai pu regarder son parc, qui est très beau d'ailleurs, et on fera une vidéo. Je, du coup, ça m'a donné l'envie de faire une vidéo pour voir son parc, parce que lui, il est comme moi, il commence de zéro, et il fait un truc ultra stylé, euh, très différent de ce que je fais, mais ultra stylé. Et, euh, et donc on fera une vidéo si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Mais bref, je peux regarder sa partie, et là peut-être qu'actuellement, il regarde ce que je fais. Et il doit se demander pourquoi je ne fais rien d'ailleurs. Mais du coup il peut regarder ce que je fais sans que je sois au courant parce que je suis en ne pas déranger. Je ne comprends pas, est-ce que c'est que sur Planet Coaster ou est-ce que c'est ces... -ce est sur tous les autres jeux Et est-ce que c'est depuis toujours Parce que ça se peut depuis tout le temps que je joue sur Steam, les gens voient, enfin mes amis Steam voient ce que je fais sans que je sois au courant ou quoi. Et, euh, et heureusement que j'ai pas des jeux érotiques sur Steam. Mais genre, euh, est-ce est... est que c'est que Planet Coaster ou... Enfin je trouve ça fou. Je trouve ça fou, là aussi j'ai mis des grillages hein, par ailleurs Voilà, euh, Pour un petit peu sécuriser Bref voilà j'attends vos retours, j'ai très hâte de voir ce que vous allez euh, en penser Et puis euh, et puis vos conseils Toujours je suis preneur Je vérifie que j'ai rien oublié euh, Mais là j'ai vraiment rien touché euh, Non mais voilà en tout cas Ah Si je voulais essayer de faire un petit, euh, une attraction euh, Train fantôme du coup euh, vu que j'ai euh, le, Tous les DLC euh, pour le faire euh, ça m'inspire pas trop, ça m'inspire pas trop dans ce parc là en tout cas Donc euh, je sais pas trop si je vais créer un nouveau parc Si je vais même peut-être faire une petite série de live euh, Où je recommence à zéro en mode carrière peut-être Ce qui serait très complexe Qu'est-ce que vous en pensez tiens, si je fais des lives en mode carrière Genre on commence à zéro avec des petites attractions prédéfinies Où il faut penser business Ça peut être une bonne chose maintenant que je, je, je maîtrise à peu près le jeu Vous m'en direz des nouvelles aussi, voilà bah les amis j'espère que vous avez kiffé bon là j'ai mis un petit point de euh, comment ça s'appelle là le petit point d'information pour avoir les passes prioritaires bien que je n'ai pas mis de passes prioritaires mais c'est au cas où si jamais j'ai eu l'idée voilà c'est puis c'était aussi pour combler un petit peu le <rire> voilà petite technique allez je vous fais plein de bisous c'était Mkolo et puis voilà bonne fin de semaine ciao tout le monde